Bonjour, aujourd'hui on va travailler les quadriceps avec les squats. Attention dans cet exercice, tous les conseils que je vous donne, c'est des cours de bonne santé. Pas question de se faire mal au ligament du genou parce qu'on est mal placé. Pour cet exercice, je pars bien en arrière, je suis à la limite de tomber par terre, d'accord, vers l'arrière. Pour ça, Marine a bien basculé le poids de son corps vers l'avant pour être sûr de pouvoir compenser le, euh, les fesses qui partent bien en arrière. Et je suis ici bien en angle droit. Le tibia n'avance pas du tout vers l'avant, d'accord Les genoux sont vraiment au-dessus des talons. Ils ne doivent pas dépasser le pied, quoi qu'il arrive, pour bien être en angle droit et pas en chapeau, d'accord J'en fais donc 20. 1, je remonte. 2, je remonte. 3, et je à 20, je tiens la position. 1, 2, 3. Là, si j'étais mal placée dans, les, dans le début des descentes, là vraiment je me repositionne bien. J'essaye de me mettre de profil à une glace au pire pour pouvoir voir ma position et être sûr d'être dans la bonne position parce que je suis de profil. Là, je peux voir que j'ai bien l'angle droit et que je suis bien placée. Donc, on fait trois séries. 20 fois je descends et 10 je tiens. Merci. Voilà.